La famille, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview active entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir une femme entrepreneuse, mais dans la politique. Alors oui, ça existe, c'est un mot que j'ai créé comme ça, entrepreneuse en politique. Et c'est une femme extrêmement inspirante parce qu'elle a fait euh, déjà beaucoup, beaucoup de choses. Elle n'a que 36 ans, fraîchement, puisque c'était au mois de juin. Et elle va nous parler de son parcours et surtout de son livre parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Soit une, une femme, ma fille, un livre que je vous recommande vraiment chaudement. Allez voir sur Amazon. Je vous mettrai le lien en bas dans les commentaires et elle est là aujourd'hui pour ça. Alors, j'ai juste une petite euh, comment dire, déception, c'est que tu ne vas pas pouvoir me le dédicacer. Donc, on verra peut-être que par la suite, ce sera le cas. Alors aujourd'hui, je voudrais accueillir avec vous les amis euh, Latifa Chez. Alors, Chez, c'est en français. Mais moi, je vais le dire en turc, chai, parce que c'est le thé en turc. Et c'est le thé en arabe. C'est vraiment le... la signification du mot, donc on est en plein dedans, donc c'est parfait. Latifa, chai donc merci à toi d'être là et euh, comme je te le disais tout à l'heure en fait je vais prendre euh, la bio que tu as mis avec la phrase de georges perret que j'ai beaucoup aimé tout portrait se situe au confluent d'un rêve et d'une réalité et c'est pour ça que je vais lire le, ce que tu as écrit là dessus parce que je trouve que c'est assez complet ça m'évitera tu vois de, de sortir peut-être des choses qui te qui te définissent pas et tu as noté dans le livre Femme de 35 ans, consultante indépendante, militante associative et politique, humaniste engagée, alors ça j'aime beaucoup, constamment guidée par les actes et les choix, par le rêve d'une société plus juste, inclusive, parce que c'est un mot qui est important pour toi, riche de diversité et dans laquelle chacun peut trouver sa place ou l'inventer. Alors ça c'est top. Donc Latifa, merci d'être là aujourd'hui et euh, commence là où tu veux c'est ton interview, on parle de toi et bien sûr du livre et je te poserai plein de questions au fur et à mesure Merci Mehmet, je suis très heureuse évidemment comme je te l'avais dit de faire cette interview avec toi parce qu'on a rencontré dans, dans des moments plutôt très sympathiques euh, à la recherche euh, de dépassement et, et d'amélioration de ce qu'on en fait de manière générale dans nos vies respectives et avec une personne qu'on apprécie tous les deux Steve Abdelkarim c'est <rire> le mentor le mentor et j'espère qu'il regardera cette vidéo. J'ai passé un peu de temps avec Abdelkarim récemment et ça me trotte encore un à bon l'esprit. Mais Steve Abdelkarim prend en commun, qui est un mentor absolument remarquable et un homme qui fait énormément de choses et il a vraisemblablement fait partie des, des personnes aussi qui à un moment donné m'ont poussé dans, dans ce que j'avais envie de réaliser et de faire. Et ce livre était dans la liste des 100 choses à faire dans, dans ma vie et, et je suis très contente qu'on se soit rencontré dans ce cadre-là et que nos relations... Continue, perdure et ne t'en fais pas de la dédicace, tu l'auras, j'en suis sûr. Très bien. Ah, j'espère, j'espère. <rire> bon, alors, on va commencer en fait par euh, le, je dirais, le début, parce que euh, moi, moi, ce qui m'a déjà en fait euh, beaucoup touché dans le livre, c'est vraiment, alors là, je le remonte quand même à l'écran, hein, soit ouais, une, fille, une femme, ma fille. j'ai toujours et Je ne sais pas pourquoi j'inverse toujours, je dis soit une fille, euh, ma femme. Enfin bref, c'est ça ouais. qui, qui me concerne. Mais euh, ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est la, la sincère innocence avec laquelle tu as écrit ce livre. Il y a une vraie émotion dedans, de bout en bout. Et il euh, n'y a pas un moment où on ne décroche pas au niveau émotionnel, parce qu'il y, y a vraiment un truc, alors moi, moi qui suis très émotionnel, il y a vraiment un fil conducteur au niveau émotionnel qui est très, qui est très fort pour moi. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être, tu sais, du, du moment où tu t'es dit là, euh, stop Alors. Quand je pense à ça, je pense notamment à Annie, Annie Cotte. Et je pense que c'est vraiment elle qui a, tu vois, quand on parle de déclic dans la vie, je pense qu'elle elle a, elle a, elle a, elle a fait un truc majeur dans ta vie. Quoi. Bon. Euh, écoute, je te remercie pour le retour que tu me fais, C'est très précieux pour moi parce que tu sais, on, on dit souvent qu'un qu livre, il a deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit et euh, pour l'instant les impressions que tu as me touchent énormément parce que c'est vraiment ce, ce que j'avais envie de mettre à l'intérieur de mon livre et que tu le perçoives ça veut dire que euh, quelque part ça, ça a bien fonctionné et ça me touche énormément euh, donc là tu effectivement tu parles de ce moment euh, un peu euh, presque fondateur euh, ouais. autour de la question de l'identité donc euh, j'ai vraiment voulu euh, l'imposer dans mon livre comme étant quelque chose de fort et de très impactant parce que c'est venu à un moment donné de ma vie où je n'étais pas forcément prête à accueillir ces questions-là presque d'ordre existentiel qu'est ce que je fais dans la vie qui je suis que suis je pourquoi suis je différente de certains apparemment et euh, j'ai voulu le retranscrire parce que en me replongeant dans l'émotion qui était la mienne quand j'étais euh, j'étais gamine que j'avais 9 ans parce que je pense que ça peut parler à d'autres personnes aussi qui ont vécu des choses similaires et force de constater que j'ai des retours comme cela qui, qui m'arrive j'ai un ami euh, je pense, qui m'a dit mais c'est dingue, j'ai vécu quasiment, enfin un ami, c'est quelqu'un qui est devenu euh, plutôt un ami assez récemment et qui, qui m'a dit j'ai vécu quasiment la même chose que toi à ce moment-là et j'arrivais pas à mettre deux mots dessus et quand il a vu ça l'a bouleversé, un homme marié, euh, deux enfants, euh, son fils vient de passer le bac cette année et puis il m'a dit vraiment j'ai été bouleversé par cet épisode-là parce que ça a réveillé énormément de choses en moi et je pense que c'était important moi, dans la sincérité de mon parcours de vraiment mettre des choses qui, ont, qui, à un moment donné, ont eu un impact dans ma vie et qui m'ont permis d'aller, comme je le dis, même si ça a été difficile à un moment donné, qui m'ont permis d'aller plus loin. Parce que si, je ne sais pas, j'aurais préféré peut-être ne pas vivre cet instant-là, parce que c'est dur, c'est violent, comme tu as pu le constater. J'ai fait, comme je le disais, la découverte avec le racisme sur les bancs de l'École de la République, et on n'est pas armé à pour apprendre pour prendre ça dans la figure. Et c'est difficile de se construire avec ça quand on n'a pas... Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, bienveillants, forts, et qui m'ont permis de, de dépasser ça et d'en faire quelque chose, justement, qui est venu alimenter l'engagement qui est le mien. Mais c'est vrai que la source, le déclic quelque part, c'est là. Et comme je l'ai dit dans mon livre, j'avais presque envie de remercier Anne Côte, parce que je, voilà, elle, a, elle a contribué à faire aussi de moi la, la militante la femme politique engagée que je suis. Voilà. Bon, on ne va pas spoiler le livre, mais euh, je crois qu'elle est restée bloquée à 732 après Jésus-Christ, je crois. C'est un truc comme ça. Oui. Donc, même euh, si la date si peut être contestée par certains historiens, euh, il y avait un petit détail par rapport à ça. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai et j'ai vraiment voulu le restituer de la façon dont ça s'était passé. Voilà. En tout cas c'est très fidèle et euh, effectivement tu parlais de, de papa et maman alors évidemment euh, ils ont toujours une importance pour nous dans nos vies euh, au quotidien mais euh, tu, nous, tu nous donnes un peu aussi leur histoire c'est vrai que avec tu vois leur parcours à eux et euh, l'extrême dignité de ton père euh, l'extrême alors là je vais pas parler d'extrême je vais parler de, de gigantisme d'amour que ta mère vous diffuse euh, comment, en fait, finalement, euh, tu arrives à, euh, en étant dans, dans, dans un carcan, on va dire, vraiment, euh, tu sais, euh, euh, ce que tu vis, c'est vraiment pas facile. En étant dans ce carcan-là, en fait, comment tu fais pour utiliser ça pour que ça devienne un moteur aussi pour toi Parce que, tu sais, tu aurais pu très bien péter les plombs, partir sur d'autres trucs. Il y en a plein qui pètent les plombs avec ça. Donc, comment tu as fait, en fait, euh, grâce à tes parents, quand même, qui reviennent eux, eux aussi de très loin, Comment tu as réussi ça, en fait euh, je, je pense qu'ils sont aussi... Euh, je te remercie déjà de leur rendre hommage à ta manière, à toi aussi. Et, et c'était aussi l'un des objectifs de mon livre, c'était de mettre en lumière ces hommes et ces femmes qui ont tout donné, mmh. qui ont tout donné euh, en venant ici. Euh, moi, je suis d'origine marocaine. Mon père et ma mère ont quitté le Maroc pour venir s'installer en France. Et à travers notre éducation, ils ont tout donné à la France. En restant fidèles à leur pays d'origine qui est le Maroc et dans lequel on se rend régulièrement. C'était aussi rappeler l'histoire de ces hommes et de femmes, ces femmes de l'invisible, les rendre visibles par l'action qu'ils ont portée, par l'éducation qu'ils ont donnée, qui font de nous aujourd'hui des citoyens français à part entière qui apportent énormément à notre pays et qui nous inscrivent aussi dans la fraternité. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Et moi, c'est leur éducation qui m'a portée. Ce n'est pas comment j'ai fait avec l'amour de mes parents, c'est que je n'aurais pas pu faire sans leur amour. C'est eux qui m'ont véritablement emportée. Quand je parle de mon engagement et que je dis que, je me souviens à un moment donné, pendant, au soir du deuxième tour de l'élection législative, je la raconte dans mon livre, je dis que ça pas, ce n'était pas que ma campagne, c'était celle de toute une famille, c'était celle de mon père, c'était celle de ma mère, parce qu'ils ont contribué à chaque instant de ma vie au travaux de l'amour qu'ils m'ont donné, de la sincérité de leurs conseils, de leur bienveillance. Alors là, on peut difficilement faire plus qu'un qu parent pour son enfant. C'est tout ce qui m'a permis en fait à chaque fois de, de garder, euh, garder un contact d'abord réel avec euh, ce qui m'entoure et, et d'avoir cette force au travers de leur amour de continuer les actions même si elles pouvaient paraître et qu'elles l'étaient par moments très difficiles. Donc ce c'est un repère en fait. Hein, je le dis toujours. Je dis toujours que mon père et ma mère ce sont des phares qui me permettent en fait de regarder euh, euh, l'horizon euh, sans trop m'inquiéter. Et ça, c'est c'était vraiment important pour moi de, de le rappeler parce que c'est réellement comme ça que je le vis, que je l'ai vécu que je continue à le vivre. Écoute, c'est formidable parce que justement, les valeurs qui te transmettent bah, sont des valeurs de la République, de la France. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que euh, bah, dans, ton, dans ton combat politique, puisque là, c'est un vrai combat, on va en parler, mais euh, je pense que ces valeurs-là, et la loyauté avec laquelle tes parents t'ont suivi justement euh, même à aller justement, euh, tu vois, parler de politique pour toi euh, je pense que c'est ces valeurs-là aussi que euh, les gens reconnaissaient dans la rue et venaient justement pour ça et tu peux peut-être nous en dire un bout par rapport à ça surtout, notamment, alors j'ai adoré moi le, le parallèle que tu as fait entre euh, tradition et euh, république c'est-à-dire que euh, tu as fait la liaison entre bah, euh, quand c'est vendredi on partage et en fait c'est introduire finalement le porte à porte tu vois pour aller faire une campagne politique j'adore ça moi <rire> ouais mais c'est tellement vrai quoi je veux dire quand euh, donc, voilà, dans mon livre c'est l'histoire euh, d'un parcours donc soit une femme ma fille on comprend dans la récit pourquoi et qui dit cette phrase là et le sous-titre est important d'une tour HLM au deuxième tour d'une élection nationale donc ça donne vraiment à voir un parcours comme ça qui est, qui est assez complet et qu'on devine complexe aussi et effectivement, en fait, je me suis vraiment. Mon engagement s'est nourri de, de mon éducation, de ma vie, comme tout un chacun, comme toi dans ton activité professionnelle, dans tes accompagnements, etc. Et comme tes, tes auditeurs également te, te suivent et te connaissent souvent également la même chose dans leurs activités. Et moi, effectivement, ben, à un moment donné, il y a un passage où j'explique que ma mère, elle aurait, pu, elle aurait dû être ministre de la cohésion sociale parce qu'elle okay. a une forme, euh, elle a une force dans, dans ce qu'elle est, et malgré les difficultés qu'elle a rencontrées quand on est arrivé dans un quartier résidentiel où tout le monde nous regardait avec des yeux euh, étranges, en scrutant la mère de la pieds parce qu'elle portait une jet là-bas, bah, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer et que de nombreuses femmes rencontrent, elle s'est imposée entre guillemets, mais par sa douceur, par sa volonté de casser, euh, de casser les murs et d'ériger à l'inverse des ponts pour nous rapprocher. Alors c'était très simple et très pragmatique, une bonne assiette de gâteau, de couscous, le vendredi parce que c'est <rire> la base. <rire> on allait comme des petits soldats du bonheur euh, offrir des petits moments de gourmandise à nos voisins <rire> qui sont, par la force des choses, par la force de ma mère, devenus des amis, des vrais amis. Mmh. Euh, je parlais à un moment donné d'un couple, euh, le couple des Souké, Mamie et Papi voilà. Souké, c'était oh, nos grands-parents quoi alors coup départ pas, mais ce n'était pas forcément évident, mais c'était même très compliqué mmh. et elle a su, comme ça, euh, euh, Montrer aussi quelle était la voie, et même si c'était difficile et qu'elle avait pris elle aussi euh, des attaques racistes en pleine face, elle est passée outre et elle a su s'imposer, mais par la douceur la et la bienveillance. Je pense que ce sont vraiment des éléments qui sont, euh, qui sont très importants et qui m'ont servi, moi, derrière, dans ma façon de faire de la politique. Alors, j'ai appris porte à porte avec elle en allant chez les voisins, sonner, dire, et ça m'a servi plus tard aussi quand je suis allée faire porte à porte pour dire, enfin, votez pour moi, je serai votre députée euh, en 2017 et pour toutes les autres aventures en politique que j'ai vécues. <rire> ben, on va en parler, mais là, en fait, elle t'avait déjà transmis le concept du vivre ensemble, clairement. Oui. bien vivre ensemble. Ouais, ouais. C'est non seulement vivre ensemble, on le fait, mais de manière parfois un peu séparée, éclatée. Mais là, c'était vraiment cette notion de bien vivre ensemble, de faire les choses. Et, et comme je le dis aussi dans mon livre, euh, ce sont des personnes authentiques, euh, à qui le sourire d'un enfant suffit, ou à qui un, un bonjour ça va des voisins suffisent pour rendre heureux, quoi. Mmh. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est la simplicité de ce qu'ils recherchaient et l'amour qu'ils ont transmis, qu'ils nous ont transmis, et, et, et qu'ils ont transmis au travers d'eux. Par déjà, c'est très simple, aller sonner chez son voisin, c'est pas forcément évident, et mmh. quand on le fait, on peut avoir une bonne surprise. Surtout aux gens. Ouais, surtout aujourd'hui, <rire> c'est vrai, on a plutôt tendance par moment à, à, à se cloisonner, à rester chez soi. Mais quand même, pendant le confinement, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des petits élans de, de solidarité nouvelle qui se sont créés et je trouve que c'est quand même hyper prometteur. Hyper prometteur pour la suite, c'est clair. Alors. Évidemment, euh, le parcours n'a pas été beau, tout beau, tout rose. Là, c'est la partie, on va dire, chamallow, amour et tout. Mais euh, dans ce parcours, alors, tu vas nous raconter les parties qui te semblent, toi, importantes. Mais moi, ce que j'en retiens, parce que j'ai mon mind map ici aussi pour, pour me rappeler des, des, des grandes thématiques, c'est que euh, ce que j'ai aimé aussi, ah oui, c'est un truc, euh, j'ai ai bien aimé, tu as mis des petits, des petits surnoms comme ça que j'ai trouvé très drôle. Alors, je ne vais pas tout spoiler, mais il y en a un que j'ai bien retenu, c'est G.I. Joe. Alors, alors franchement, on ne va peut-être pas dire qui c'est G.I. Joe, comme ça ils regarderont, ils iront voir le, le livre. Mais euh, il y a des personnes comme ça finalement, qui ont été… Alors, de par ton parcours, il y a des noms, je ne sais pas si, si tu m'autorises à les citer, mais il y a des noms comme euh, des personnes qui sont devenues… Finalement, il y en a un qui était ton coach au départ. L'autre, je pense qu'il était plutôt ton mentor. Et à la longue, en fait, tu as trouvé quand même des repères dans ce milieu de la politique que nous, entre guillemets, en tant que spectateurs, on voit plutôt, tu vois, d'un œil, on se dit bon, à quoi il joue là-dedans, etc. Et le fait que toi, tu arrives là-dedans, alors déjà, tu es une femme <rire> Euh, de surcroît marocaine, donc d'origine marocaine, alors que tu es né à un roman sur Isère, hein, il faut quand même le préciser. Euh, à côté de ça, bah oui, tu es une féministe engagée, euh, voilà, parce que tu as des convictions, et euh, en plus, tu es musulmane. Donc là, toi, tu cumules tous les mandats pour rentrer dans l'arène politique, euh, tu arrives, je pense, avec les meilleurs outils. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous. nous, tu vois, nous nous parler de ce qui, toi, t'a touché justement dans, dans ce que t'as vécu là-dedans parce que des épreuves t'en as eu et, euh, et euh, de voir de quoi tu voudrais nous parler en premier dans cette partie-là. Alors, euh, ton Mémette est bien fait. Hein. Je vois que tu as été un lecteur très attentif, Mémette. Ah. <rire> euh, alors, par rapport à, à mon engagement, c'est vrai que je, je dis. En fait, pour moi, est, ce qui était important, c'est de retransmettre au travers de mon, de mon témoignage de le positionner vraiment comme ça et de, de, de parler de ce parcours qu'on qu ne peut pas imaginer si on, si on, quand on ne le partage pas et c'était important pour moi, je suis allée chercher euh, de l'information aussi par rapport à ça parce que je l'ai aussi énormément, j'ai trouvé des, des bribes d'informations à droite à gauche mais je n'avais pas euh, la, la complétude en dire de ce que je recherchais à dans un seul et même récit donc moi j'ai vraiment j ai, j ai voulu retransmettre ça pour que ça puisse servir à d'autres et finalement, que ce soit dans la politique ou dans d'autres domaines, que ce soit professionnels, associatifs ou autres, on retrouvera à peu près euh, ces mêmes stigmates, on va parler de cumul, on va de cumul de mandat, mais on peut aussi cumuler un certain nombre de stigmates. C'est le, le cas pour moi. Euh, c'est lié au strict hasard de ma naissance, donc j'ai dû faire avec. Et c'est finalement devenu une force là encore, parce que je n'aurais pas été la même femme cette femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré aussi un certain nombre d'obstacles dans ma vie qui sont venus me renforcer dans les convictions qui sont les miennes. Alors moi, par rapport à mon engagement, là tu fais écho en fait au chapitre 2, donc euh, un voyage singulier. Et ce voyage singulier, il est parce que euh, je reviens et je dénonce donc par la même occasion les différentes discriminations auxquelles j'ai dû faire face. Parce que, parce que jeune femme, euh, et qu'on sait qu'en 2020, c'est difficile de faire de la politique quand on est une femme, même en 2020, euh, parce que je ne suis pas du sérail, que je suis enfant euh, d'ouvriers, euh, d'une femme qui n'a jamais mis les pieds à l'école, d'un quartier populaire, et que c'était difficile quand on n'est pas du Sérail de faire de la politique même en 2020. Et le troisième point que tu as soumis à la fin et qui est vrai, euh, qui est vrai aussi, euh, c'est le fait d'être de confession musulmane. Alors supposé ou avéré, parce que moi on a d'abord supposé et je l'ai ensuite confirmé, le fait d'être de confession musulmane en politique en 2020. Donc ces trois points-là. Sont effectivement, euh, ont été des, on va dire, des, presque des activateurs de motivation supplémentaires parce que oui, j'ai dû en faire, euh, faire davantage et fournir davantage d'efforts pour aller au bout des réalisations que j'avais envie de, de voir euh, et, de, et des sujets que j'avais envie de porter. Et ça m'a vraiment, euh, voilà, je, oui, c'est difficile, c'est compliqué. Est-ce qu'il y en a qui craquent J'en ai vu un certain nombre. Mais c'est important, important pour moi de, de le dire, montrer des choses au travers d'anecdotes très simples que j'ai vécues. J'aurais pu en écrire davantage, 400, 400 pages supplémentaires. Et en même temps, euh, si je le dénonce, euh, j'ai aussi mis des expériences de vie qui étaient, et d'engagement politique qui étaient très fort. je pense que tu as pu constater aussi, pour, euh, pour inviter aussi au changement de certaines pratiques. En 2020, on est la France, Nation des droits de l'homme. Est-ce que c'est normal pour une femme, pour quelqu'un qui n'est pas du serail, pour quelqu'un qui est de profession musulmane ou autre, qui a une foi, et bien d'être stigmatisé à ce point, quand on veut faire de la politique, quand on veut travailler ou autre. Donc c'est ça aussi, c'est une invitation au changement au travers des anecdotes que j'ai vécues. Donc il y a vraiment un double message et c'est celui-là. En tout cas, il y a l'engagement et euh, euh, finalement la, le passage à l'action euh, qui est omniprésent. Parce que, euh, avec tous les coups que tu prends, euh, tu n'arrêtes pas d'agir, tu remets des actions en place et tu continues à retourner sur le terrain, bien qu'à un moment, tu as envie de tout lâcher. Il euh, y a encore un déclencheur, un de tes mentors, donc on ne va pas le citer, mais ils regarderont dans le livre, et ce mentor te dit « Écoute, non, là, il ne faut pas lâcher en fait ». Et euh, le fait qu'il y a un cycle d'action qui se perpétue, en fait, c'est ce qui fait que, euh, je pense, que ça relance les choses. Et euh, euh, c'était… Euh, alors, attends, que je retrouve la page parce que j'ai fait euh, plein de petites notes. Et euh, c'était, je crois, sur la fin où, où une fois arrivé, voilà, c'est ça, une fois que tu as… Euh, t'as repris le, le voyage et là c'était justement quand tu te lances dans les élections il y a ce côté en fait où tu, tu vois en fait toute la partie du jeu politique entre guillemets parce qu'il se passe des choses et euh, là où l'action est omniprésente c'est que ton engagement fait euh, met en mouvement euh, plein de gens y compris tes parents derrière toi et euh, moi, c'est ça que, que, que je constate, c'est qu'il y a un vrai engagement en toi qui incite par capillarité les gens, tu vois. Le simple fait qu'ils te parlent, ça y est, ils se sentent engagés, ils se sentent que ça, ça bouge, il y a un truc différent. Et c'est ça qui était hallucinant, c'est que quand, es allé, euh, quand tu fais le porte-à-porte -porte dont on a parlé tout à l'heure, euh, tu vas aussi bien, bah ouais, chez, euh, tu vois, chez les musulmans que chez les juifs que euh, chez les, euh, les hindous, etc. Tu vas, tu vas voir tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est que tu arrives à créer cet engagement, cet engouement, tu vois, pour euh, venir te voir, assister au, au débat, etc. Et ça, c'est euh, quelque chose que j'ai pas vu forcément. Euh, alors, je m'y intéresse peut-être pas assez aussi, mais euh, le voir comme ça écrit euh, de façon euh, aussi euh, flagrante, pour moi, c'est la première fois. Donc, euh, peut-être expliquer comment euh, est né ces, ce sentiment d'engagement chez toi aussi et euh, comment tu le transmets aux gens, quoi, parce que c'est peut-être ça aussi la ferveur qu'il y a eu autour de toi, c'est ce côté, euh, comme je disais au début, la sincère innocence avec laquelle tu fais ça, parce que c'est sincère en fait. Je pense que la sincérité, elle touche, en fait, c'est dans le qui a été le mien pour ne reprendre qu'une seule campagne, la campagne législative hein, qui vient un peu terminer le, mon récit d'en soit une femme, ma fille. Euh, ça a été, j'avais que cinq semaines pour faire la différence là où les autres candidats euh, s'étaient préparés d'un an pour certains, même deux ans, etc. Et qui avaient en tête de partir aux législatives depuis très très longtemps, moi ça a été une, une, une campagne express. Et la meilleure, euh, mon meilleur atout à ce moment-là, c'est effectivement la sincérité de mon propos. Une chose que je ne supporte pas en politique, que certains pratiquent depuis un certain nombre d'années, que je fréquente, que à d'enfer, GI Joe, Colgate, etc., mais qui ont par ailleurs d'autres qualités, c'est la langue de bois. Et moi, ça, je ne la supporte pas. Donc, je sais, euh, quand je m'adresse à une personne, à une, dans une réunion, à un collectif de personnes, ou dans le cadre des porte-à-porte -porte qui sont des rencontres très courtes, euh, j'essaye de... Pendant, je, je, je dis avec sincérité ce que je pense. Et quand il n'y a pas de solution, j'invite, mais c'est pour moi ça, c'est ça la politique, c'est que j'invite non pas à venir s'inscrire à une idée en particulier, à une solution à l'instant T pour, un, pour un, une problématique donnée, c'est que j'invite à la construction d'une solution ensemble. Et c'est ça qui fait la, toute la différence. C'est que j'arrive pas avec une baguette magique en disant genre, je vais révolutionner votre vie, j'ai une baguette magique, tout sera magique, tout sera génial à partir d'aujourd'hui. Euh, mais j'arrive en disant avec beaucoup d'humilité, sur certaines choses ce sera difficile, sur d'autres ce sera moins, etc. Mais pour moi, la solution elle est ensemble et je n'essaie cessé de le répéter dans mon récit. Des, des solutions, on doit pouvoir les trouver ensemble. Et c'est ça qui est important pour moi et qui, je pense, euh, m'a permis aussi de me différencier par rapport aux autres candidats qui, pour certains, arrivaient, affirmer devant un chef d'entreprise euh, euh, dans lequel ils n'étaient pas du tout concernés, arriver et dire, euh, ben moi je sais mieux que vous ce que vous devez faire dans telle, dans telle activité, ce qui n'est pas le cas. Moi, quand j'ai un chef d'entreprise en de moi, j'ai un expert dans son domaine. Donc c'est à moi demain, euh, député, euh, maire, euh, conseiller régional, conseiller départemental ou autre, d'arriver, euh, d'écouter, de pratiquer l'écoute active et à partir des réflexions qui seront les siennes, construire une, une solution qui pourra concerner un réseau plus large. Elle est là, l'intelligence politique, elle n'est pas « non, euh, j'arrive avec une baguette magique, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre et puis euh, je suis contente d'avoir ta voix, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, pas sur le long terme, pas quand on veut changer la société, pas quand on veut changer le monde <rire> ». Donc, je pense que ça fait partie de, voilà, de quelque chose qui me tient à cœur, de cette sincérité. De, voilà, je pense que les électeurs, les citoyens de manière générale, ont, ont, ont droit de savoir qu'un élu n'a pas de baguette en, magique en, en main et qu que des solutions, si elles existent, on doit pouvoir les créer ensemble. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Bah, écoute, moi, moi, en tout cas, ça m'a réconcilié avec l'idée, euh, et, et je crois qu'il y, y a un passage aussi là-dessus, ça m'a réconcilié avec l'idée que euh, les politiciens tous pourris, non. Parce qu'effectivement, euh, cette sincérité-là, finalement, le côté participatif euh, duquel tu parles, euh, c'est un côté qu'on a complètement oublié dans la politique actuelle. Et euh, moi, c'est avec ça que je me suis réconcilié en lisant le livre, parce que finalement, euh, t'explique quand même que dans ce parcours tu vois, on peut venir dans cette politique en étant sincère comme tu l'es et en rencontrant des gens qui le sont aussi et je ne pensais pas qu'il y en avait, tu vois, et j'étais là pour le coup, j'avais une croyance limitante là-dessus, tu vois, moi qui, qui suis l'expert des croyances limitantes j'avais une croyance limitante sur la politique où je me disais, de toute façon ils sont tous pourris, ils font tous la même chose voilà, et là, franchement ça m'a réconcilié avec ça parce que j'ai vu des noms, j'ai vu aussi euh, les, les personnes avec lesquelles euh, tu as eu justement euh, des mentors, des coachs qui t'ont accompagné. Et là, je me dis, là, il y a un espoir. Parce que oui, la France est un grand pays, mais si elle est dirigée que par des gens qui sont euh, complètement imbues de leur personne et qui ne veulent que du pouvoir, que de l'argent, bah, là, c'est sûr qu'on n'est plus dans la fameuse république dont on nous a tant vanté les mérites. Quoi. Donc déjà, merci pour ça. Et, et pour la suite… vraiment. Et pour la suite, du coup, euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler aussi, bah, euh, finalement, de. Il y a quand même du jeu politique. Tu vois, il y a quand même des, des trucs qui se passent en coulisses, quand même, qui sont. Euh, bon. Est-ce que tu pourrais peut-être juste nous dire, voilà, il faut faire attention à certaines règles, mais juste quand même de parler de ça. C'est un peu. Euh, moi, je, je voyais ça un peu, tu un peu, sais, comme le, le jeu d'échecs, tu vois. Chacun place ses pions, il y a des stratégies, il y a des trucs. Bon. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire comment tu as traversé ça, comment tu as vu ça Et en plus, comme tu étais une novice entre guillemets, tu commençais dans ce milieu-là. Enfin, toi qui arrives là-dedans, je ne sais pas moi quelle réaction j'aurais eu à ta place, mais sûrement pas la tienne. Mais euh, voilà. comment tu as, as réussi à faire face à tous ces jeux-là comme ça alors, moi, ça part d'une chose. En fait, moi, mon, ce qui me permet d'aller de l'avant, c'est la conviction. J'ai la conviction qu'à un moment donné, la politique, c'est un véritable lieu du changement, je fonce. Donc, effectivement, je, je suis arrivée dans l'arène politique. Plusieurs fois, j'emploie le terme d'arène et de jungle. Très honnêtement, quand tu arrives, tu as 23 ans, tu n'as pas vraiment fait de la politique. Tu commences juste à militer, tu n'as pas forcément d'expérience professionnelle et tu arrives dans une horde essentiellement masculine de personnes qui ont 50-60 ans et au moins 30 ans d'expérience politique as 23 ans, tu es une jeune femme donc tu viens du quartier culturellement c'est pas tout à fait la même chose etc ben, tu peux effectivement être pris un peu de panique je dis pas que par le moment je ne l'ai pas été simplement il euh, y a une chose que j'ai compris au départ par rapport à l'objectif qui était le mien dès le départ, c'est quand même tout ce qu'on fait quelle que soit l'activité que vous portez projet associatif, professionnel, projet de vie, si vous avez un objectif qui est fort au départ, que vous avez bien fait votre ciblage, normalement, il n'y a rien qui doit vous perturber dans l'action que vous voulez porter. Moi, j'avais un rêve quand j'avais 9 ans, Là, cette gamine de 9 ans qui se voit heurtée dans son identité, j'avais mis, de... mis ma cape de superwoman de l'époque et j'avais décidé que j'allais changer le monde. Et pour changer le monde, il y a des choses à faire et la politique me semblait être une solution. Et en rentrant dedans, et j'explique pourquoi je rentre dans la politique à l'âge de 23 ans, mmh. en rentrant dedans, je de qu qu on découvre de l'intérieur qu'effectivement, quoi qu'on pense des hommes et des femmes politiques, la politique, c'est un levier du changement. Donc pour changer le monde, c'est par la politique. Donc à partir de là, je ne suis pas, on va dire, perturbée. Alors évidemment, je le suis parce qu'humainement, tu découvres un monde, des codes que tu n'as pas, de mmh. euh, la complexité, mmh. de misogynie, euh, du racisme aussi parfois. Euh, euh, voilà, toutes ces, tous ces stigmas dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et, euh, et en fait à partir du moment où je ne suis pas forcément considérée comme une menace c'est plutôt sympa ça me laisse en fait le temps de découvrir les choses, j'observe énormément je travaille énormément ça tu as tout constaté, hein, des nuits blanches des pas, de, pas de répit pas de vacances ou très très peu de coupures donc c'est un, un investissement aussi qui, qui il demande beaucoup, beaucoup de temps et de d'attention de, de, de, de, de, de, intellectuelle aussi. Et en fait, petit à petit, je crée mes propres codes. Euh, je sais où je veux aller. Et donc, euh, à force de découvrir les choses, euh, je sais euh, mettre en place, euh, découvrir des choses, euh, imposer, euh, imposer mes règles de jeu quand il le faut également. Et euh, ça peut parfois passer par une paire de talons aiguilles qui fait 10 cm et une plateforme de 2 cm. Alors ça c'est une anecdote qui est à l'intérieur du livre. J'ai adoré <rire> Mais c'est pas que ça, ça ça a été la seule fois où, où vraiment euh, j'ai utilisé entre guillemets mon statut de femme parce que le sujet était beaucoup trop important pour qu'on le laisse filer et c'était une anecdote rigolote mais sur le fond, elle est quand même elle dit beaucoup de choses. Ouais. pour ceux qui veulent aller dans la réflexion et elle dit aussi quelque chose parfois de la vacuité des décisions de certaines personnes qui sont un peu éthiques qui ont des responsabilités qui ont un certain nombre de pouvoirs et qui n'en font rien et donc moi à un moment donné quand je voilà j'avais beau fournir euh, des, euh, des documents avec mes directions etc euh, ce qui a été peut-être euh, moi je le raconte comme ça comme étant un peu le moment décisif ça a été cette petite anecdote euh, Autour d'une table de discussion transparente et il me reste à découvrir dans le bouquin. Exactement. Euh, surtout que Roman sur Isère est quand même l'une des capitales de la chaussure, euh, il faut le savoir, parce que mon père était cordonnier, donc euh, il allait souvent acheter des choses là-bas à Roman, donc euh, j'allais avec lui de temps en temps. Ah, extraordinaire. Donc tu connais ces romans alors et Oui. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et euh, moi, ce qui m'a interpellé, en fait, c'est euh, le combat que tu mènes. Euh, finalement, il est, euh, il est commun à beaucoup de sujets, mais ce qui m'a choqué, en fait, entre guillemets, c'est euh, le milieu dans lequel tu le combattais et euh, que ce soit dans ce milieu-là. Et l'exemple que tu viens de donner, en fait, il est vraiment euh, je pense il est vraiment parlant alors vous irez regarder dans le livre mais je vais juste reprendre la page 87 avec cette citation de victor hugo que tu as mis que j'adore euh, quel est donc c'est ça le combat à mon sens hein, ça c'est ma vision et j'oblige personne à croire quel est le plus grand péril de la situation actuelle l'ignorance l'ignorance plus encore que la misère l'ignorance qui nous assiège et nous investit de toutes parts et franchement cette ignorance, malgré la connaissance, malgré ce flux d'informations qu'on a en perpétuelle euh, abondance sur le téléphone, euh, malgré ça, dans ce milieu de la politique, il y a des gens qui font preuve d'une ignorance, mais incroyable. Parce qu'effectivement, tu as raison de le souligner, ils ont des pouvoirs, c'est-à-dire ils ont des responsabilités, etc. Mais les mecs, ils se comportent euh, comme euh, des, des, des bas ignorants, qui n'ont pas fait l'école, etc. Donc, ça, c'est vraiment, moi, la partie, je dirais, qui m'a euh, interpellé. Et en fait, euh, quand, quand on regarde bien, euh, l'ignorance, bah, elle peut être partout. Et euh, c'est euh, finalement par ce biais-là que tu combats justement les, les mentalités face à l'ignorance et face aussi au regard plutôt masculin et machiste euh, qu'on peut avoir dans ce milieu-là. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était très subtilement amené, mais finalement, ça montre aussi que la femme, et là, encore une fois, c'est mon interprétation, la femme a des, je dirais, des secrets d'ingéniosité, de, de finesse intellectuelle que l'homme n'a pas encore développé pour certains. L'anecdote, voilà, elle peut paraître drôle, mais comme je te dis, vraiment, il y, a, il y a un fond derrière et ça invite à la réflexion. Et ça, c'est une part que je laisse au lecteur de son côté. Mais de manière générale, euh, les femmes en politique euh, ou même dans le milieu professionnel, dans des entreprises, des chefs d'entreprise, des grandes sociétés, il y en a pas euh, des masses, et, et ça dit quelque chose de notre société, et en termes d'égalité euh, entre, les, entre les femmes et les hommes, il y a énormément à faire. Et c'est pas le dire, euh, ça ne retire rien aux efforts qui ont été faits, euh, en on peut en constater un certain nombre, parfois on dit que le féminisme, ça sert à rien, il a permis, euh, il n'y a pas si longtemps que ça aux Françaises, euh, d'avoir le droit de vote, C'était pas... Euh, non plus il y a super longtemps, c'était relativement récent dans une société moderne et ça veut aussi dire qu'on peut faire changer les choses, on est en train de faire mais il y a énormément encore à produire et notamment sur cette culture-là, la culture de notre société où on doit rappeler sans cesse, notamment au travers de la journée du 8 mars qu'on est égaux en intelligence, en capacité, en volonté et que le seul le seul critère entre guillemets de sélection d'une personne c'est ce qu'elle a dans le cerveau c'est ce qu'elle a en termes de volonté dynamique et pas euh, et pas son genre quoi, tout simplement et je pense que c'était c'était vraiment c'était vraiment important même la phrase soit une femme ma fille il y a une puissance dans cette phrase soit une femme ma fille comme je te dirais mettre soit un homme mon fils c'est ça oblige et donc euh, voilà je, je salue la personne qui a écrit qui a dit, qui m'a dit cette phrase parce que c'est une phrase qui m'a obligé aussi dans ma vie et qui m'obligera encore longtemps. Et je vais te le dire en arabe, « kunimra <rire> C'est ça. Et parce qu'il y, y a justement plein de petites phrases arabes que tu as traduites au fur et à mesure, justement, dans le, dans le livre. Alors, oui, la, euh, le, le passage moi qui m'a ému aux larmes, c'était euh, « le cadeau de ta mère ». Donc, je ne vais pas en dire plus. C'est la gandula, « gandula », c'est ça Voilà, donc… Euh, moi, c'est le passage qui m'a ému le plus parce que c'était vraiment, euh, euh, comment dire, une scène qui est, qui, est, qui est hors du commun. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Et euh, du coup, euh, une fois que tu as passé toutes ces, toutes ces épreuves, on va dire, euh, politiques, là aujourd'hui, par, euh, bah, par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi la suite Est-ce que euh, finalement, est-ce que tu vas continuer dans ce monde politique ou est-ce que tu vois d'autres perspectives pour toi que t'aimerais aujourd'hui ou des défis à relever. T'en es où en fait et qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite du coup <rire> ben, C'est ce qu'on est en train de faire ensemble. C'est-à-dire en fait une fois que tu as écrit le livre, c'est là que tout commence finalement. On pense qu'on a, voilà, a réalisé quelque chose, c'est vrai. Euh, je suis allée au bout d'une expérience absolument incroyable hein, qui a vraiment un caractère entrepreneurial parce qu'on pensait à tout. Euh, et en fait, euh, tu te rends compte que c'est là que tout commence. Et à commencer par les, les jeunes, notamment dans les établissements scolaires et les lycées. Et euh, c'est eux d'ailleurs qui ont inspiré des pages 88, 89 et 90 de mon livre. J'étais intervenue dans, dans une classe en, en session de deux heures euh, autour d'un cours de sciences économiques et sociales sur ce qu'ils appelaient, ce que les manuels scolaires appellent les parcours improbables. Et donc, euh, mon parcours venait illustrer euh, cette définition, euh, cette définition, et euh, j'ai pu donc avoir un échange vraiment approfondi avec eux. J'ai continué, je les revois encore à la rentrée. Il y a d'autres projets qui sont en train de se mettre en place. Donc la suite, c'est quoi On m'avait dit une fois, donc du coup, tu as décidé d'arrêter la politique avec ce livre. En fait, non, c'est si je la continue mais différemment, et je la continue au travers de cette sensibilisation sur les questions citoyennes, en, en incitant les personnes, en fait, déjà à comprendre comment ça fonctionne. Et parfois aussi, comment ça dysfonctionne pour inviter à faire autrement. Donc, en fait, à travers ce bouquin, c'est aussi un appel à aller plus loin et, et, et à faire différemment. Et donc, en fait, la suite, elle est dans, dans, ce, dans ce passage de relais, euh, de sensibilisation, euh, d'éducation à la citoyenneté, à l'empowerment, etc. Donc, ça passe en direct, comme avec toi, avec le réseau qui le tient, ça passe dans les établissements scolaires, ça me tient énormément à cœur et je sais pourquoi dans de changer de monde, ben, tout repose sur les générations qui arrivent Ils sont déjà les citoyens d'aujourd'hui mais c'est eux qui porteront nos sociétés de demain mmh. donc notre responsabilité à leur égard elle est énorme, donc donnons-leur les compréhension pour qu'ils puissent agir en, en acteurs éclairés ça vaut dans le domaine professionnel également je suis en train de de regarder par rapport à ça là, un réseau de, de femmes entrepreneurs qui vont aussi me permettre euh, d'intégrer d'autres réseaux et l'idée c'est vraiment d'aller euh, presque avec son bâton de pèlerin et d'aller euh, provoquer des échanges constructifs pour, euh, pour donner envie, pour euh, passer à l'acte, pour euh, ne plus se sentir euh, euh, pas concerné euh, par la politique d'ailleurs pour une petite anecdote une des, une des coraxes de mon, de mon livre quelqu'un qui m'a aidé euh, Autour de la rédaction de, de mon livre, de la, la lecture de mon livre, euh, c'était une personne, une personne qui, était, qui ne se sentait définitivement pas concernée par la chose publique, par le politique. Et, euh, et quand elle a terminé de lire mon livre, la première chose qu'elle a faite, alors qu'elle ne se sentait pas concernée par la politique en 2020, elle est allée s'inscrire sur la liste électorale pour la première fois de sa vie à voter. Parce qu'elle a dit J'ai compris le système, je sais que c'est à l'intérieur qu'il faut être pour changer. Il y a des choses qui ne me plaisent pas mais j'ai ma responsabilité aussi. Et ça c'est énorme. En faisant ça, moi, mon, les objectifs de mon livre sont largement atteints. Et donc, euh, la suite elle est celle-là et puis je pense que moi, j'ai la politique dans les tripes, j'ai envie de changer le monde, je continuerai. Je ne me satisfais pas de la société telle qu'elle est. On fait un pas en avant c'est très bien, mais on a énormément de choses à faire. Et, et tant, que, tant que tout ne sera pas comme euh, je l'imagine, je continuerai à apporter ma contribution, à faire ma part, mon petit colibri, et, euh, et j'essaierai d'embarquer un maximum de personnes euh, avec moi. Là, je suis dans un, dans un mouvement tout naissant, on est en train de réfléchir à quelques-uns, quelques euh, une, euh, une petite trentaine de personnes sur ce qu'on pourrait faire demain. Donc, euh, la suite est en train d'arriver aussi, mais euh, c'est ce qu'on est en train de faire là ensemble qui, qui est pour moi le plus important. Eh bien écoute, génial, parce qu'effectivement la responsabilisation au moins sur le droit de vote, enfin sur le fait de voter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont désintéressés de ça, ça c'est vraiment déjà un, un super super combat parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui se désintéressent de la politique aujourd'hui euh, et qui ne veulent plus voter. Écoute, génial. On va gagner en légèreté on va passer parce que là moi j'ai fait le tour des, des questions que j'avais à te poser on va prendre un peu de légèreté aussi parce que euh, l'interview se déroule en, en trois parties donc la première partie c'était toi il fallait qu'on te connaisse qu'on voit qu'est ce que tu fais etc la deuxième partie c'est un quiz où je vais te poser des questions un peu plus légères et la troisième partie c'est un challenge sur lequel pareil on va être encore plus en légèreté on va se lâcher un petit peu parce que là c'était très sérieux et tout. donc on va on va aller un je peu plus on va, on va aller un peu plus justement euh, pour mieux te connaître et puis bah, savoir de quoi se nourrit euh, tu vois une, une femme politique donc je vais te poser des questions on commence toujours cerveau cœur, corps et je te laisse répondre comme ça vient un peu façon Thierry Ardisson j'ai pas mes petites fiches comme ça mais tu réponds comme ça vient ok Tac, Très bien. alors actuellement le livre que tu recommandes à tout le monde hormis le tien J'allais dire le mien, évidemment. <rire> euh, alors ça, c'est une question de c'est une question qui est vraiment difficile parce que moi, j'ai plusieurs livres sur mon chevet ouais. et qui enfin, accompagneront toute ma vie. Donc, euh, je serais tentée de te répondre aussi par cela. Mais, euh, ah, celui que tu préfères le plus, dans ceux que tu as. Il y en a un qui, moi, en tant que femme engagée, qui m'a énormément apporté. C'est un classique. Et il faut impérativement l'avoir à la maison. Il y en a même deux. Mais c'est le livre de Nelson, de Nelson Mandela, c'est l'autobiographie de Nelson Mandela qui est un long chemin vers la liberté. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, euh, il y a lui, mais il n'y a pas que lui, mais celui-là, enfin, en termes de résilience, d'humilité, de, de force, d'énergie, euh, voilà, c'est passé. Enfin, moi, les livres, comme je le dis, ce sont mes, mes amis imaginaires et en fait, ils deviennent un personnage à part entière et et un long chemin vers la liberté, c'est un, un ami de route, c'est quelqu'un qui, qui sera toujours à mes côtés et dont je me rappelle les enseignements chaque fois que je décide de porter, de porter une action. Après, sur la beauté des textes et des mots, parce que j'aime énormément la littérature, j'ai découvert récemment la littérature haïtienne. C'est Les gouverneurs de la rosée, il faut impérativement le dire parce que c'est un livre qui qui est transcendant de beauté, et il est absolument magique dans le récit, dans la façon dont l'histoire se, se déroule euh, autour d'un couple et, et c'est vraiment une très belle découverte assez récente. Ok, ton mantra, ta citation, euh, ta petite phrase, ta punchline euh, favorite ou un poème, parce qu'il y en a ils aiment bien les poèmes. Un, un, un euh... mantra toi ou une phrase que tu te répètes souvent ou que tu as affiché quelque part comme ça moi, il y a, ça c'est une phrase qui me, qui me quitte jamais, mais c'est « il n'y a rien que les autres font que je ne puisse pas faire ». Donc à partir du moment où quelqu'un réalise un exploit, je me dis que j'ai toutes les compétences en moi pour y arriver, en tout cas la volonté, donc à moi de travailler mes compétences précisément pour y arriver. Donc il n'y a rien que les autres font que je ne puisse pas faire. Excellent, excellent. Le Cœur, le film qui t'a apporté, qui a créé la plus grande émotion en toi. Et tu vois, j'ai oublié son nom. Euh, je crois que c'était La Cité des Anges. La Cité des Anges. Enfin, il me semble que c'est un je redonnerai le nom précisément, mais euh, euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. En gros, une histoire presque interdite entre un ange à l'apparence d'un homme et une jeune femme dans la vraie vie et ils s'apportent mutuellement mais aussi leur histoire est un peu impossible et un peu compliquée. c'était voilà. pas avec Nicolas Cage, ça c'est un vieux film ça non non, pas un vieux film, et il m'avait marqué à l'époque si tu me parles, le film qui a provoqué une grande émotion à l'époque, je pense que c'est ouais. celui-ci d'accord, ok un des okay. Films... voilà j'essaierai de retrouver l'affiche le le, euh, le mentor qui t'a le plus inspiré pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Ben, je vais revenir sur mon grand classique, euh, même si euh, on ne s'est jamais rencontré et qui m'accompagne tous les jours euh, <rire> grâce à son bouton, Nelson là. <rire> C'est vraiment euh, bah, lui sur euh, sa, sa vie, euh, sa vie, enfin, Sa vie est absolument incroyable. Et, euh, et ça m'a vraiment inspiré. Euh, ça m'a euh, beaucoup inspiré à chaque fois que j'ai voulu prendre des décisions importantes. Et malgré les difficultés que j'ai rencontrées, qu'à lui, puis euh, de façon beaucoup plus personnelle, euh, dans, dans ce que j'ai vécu, à des moments différents de ma vie, euh, Steve Abdelkary m'a joué un rôle aussi très important dans, dans certains déclenchements, dans certains déclics. Euh, à un moment donné euh, celui que je cite dans mon livre et qui me dit non c'est pas à toi de partir c'est à lui de de quitter euh, de quitter nos projets donc en liberté euh, dans le milieu des politiques publiques aussi c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé et qui m'a aussi énormément apporté qui s'appelle christian boucher et aussi du côté des, des femmes euh, elle nous a quitté récemment mais gisèle est un est un modèle euh, Incroyable, elle continue à l'être et je me souviens, euh, j'avais tout fait pour essayer de la rencontrer. Euh, j'avais trouvé l'adresse de son cabinet d'avocat, j'étais passé trois, quatre fois devant sa... son cabinet d'avocat en espérant la croiser euh, à un moment donné et puis à chaque fois je tombais sur ses crétards qui me disaient mais elle n'est pas là et j'arrivais pas à obtenir un rendez-vous d'aide Mais je, je voilà, j'aurais vraiment tout fait pour essayer de la rencontrer, et même si on a échangé parfois par mail. Euh, C'est une femme qui continue à, à vivre à travers, illuminer à travers. Euh, les combats qui ont été le sien, sa pugnacité et sa force et, euh, et voilà comme on dit, les, les belles personnes ne, ne meurent jamais, elles sont éternelles parce qu'elles ont tellement offert à l'humanité qu'elles continueront à briller tout, tout au long de, de nos vies et de celles de nos enfants encore. Et connaissant ta ténacité pour obtenir ce que tu veux, j'ai vu aussi ce que, comment tu avais accédé à Fabrice Lucini aussi, tu sais. <rire> euh, ouais, tu <rire> y vas. absolument. C'était un peu asaceuse. Je suis allée le voir alors que c'était pas prévu. <rire> Excellent. Excellent. Ah non, mais je pas raconté tout le passage, mais euh, ça a été un moment absolument délicieux. C'est un homme qui aime les mots, qui en joue, qui est tout le temps dans l'emphase. Euh, bah, il est extraordinaire. On se sent sur les planches dans la vie de tous les jours. On a passé un moment inoubliable. Je, je me suis arrêtée pour lui demander un conseil avec beaucoup d'audace que je me suis dit j'y vais, j'y vais pas et je me suis dit non, pas une occasion à rater et, euh, et j'y suis allée et quand j'ai discuté avec lui, alors il m'a invité à m'asseoir, ce soir et puis on a longuement parlé comme ça on se connaissait plus toujours et on, on a rigolé, et enfin et moi il m'a fait rire mais le plus extraordinaire, c'est que j'ai réussi à le faire rire également et on a vraiment passé un moment comme ça qui était euh, inoubliable et je suis très très heureuse de cet échange et, et, et l'audace euh, est toujours récompensée d'une façon ou d'une autre. Il faut, pas, faut y aller. Quoi. Soyez audacieux, c'est ça. De l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. C'est ça. Alors, on va, part... on va parler un peu plus du corps maintenant. Euh... Euh, une pratique que tu recommandes pour être bien dans son corps euh, Alors, moi je fais beaucoup de randonnée randonnées. De c'est à la fois en extérieur, c'est physique, c'est profond et ça permet de se vider l'esprit. Moi, si, Pour les personnes qui n'ont pas forcément un niveau euh, tout de suite très important de sport mais qui veulent s'y mettre, la randonnée c'est un excellent compromis, on peut commencer doucement et on peut aller très loin très rapidement. Et en plus ça vient, ça permet d'aérer l'esprit. C'est une très très bonne pratique que je ne peux que recommander. Génial Ta nourriture préférée Végétarienne. Euh, de manière générale, donc ça peut être, euh, j'aime beaucoup la cuisine orientale. Alors moi, ma maman, j'ai une chance quand même extraordinaire, que ma mère m'a transmis le goût de la cuisine bien faite, euh, marocaine, avec toutes les saveurs que l'on peut imaginer. J'aime beaucoup la cuisine marocaine parce qu'elle m'a été transmise comme un héritage par ma mère, et chaque fois que je cuisine, je lui rends hommage. Et de manière générale, la cuisine méditerranéenne, en partant du Maroc, euh, jusqu'en Palestine, en Turquie, au Liban. etc. je me régale à chaque fois. La cuisine grecque est absolument merveilleuse. Régime crétois, c'est pas un mythe. C'est très très bon. Mais beaucoup, beaucoup végétarienne quand même. Je suis pas très très bien. Ok. Ta valeur numéro un dans la vie. La solidarité. La solidarité. J'adore. Un <rire> conseil utile à tout entrepreneur. Si tu avais des entrepreneurs en face de toi, tu leur dis quoi en tant que femme politique ou en tant que femme tout court comme tu es là euh, Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui paye toujours, c'est l'audace. Donc de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. En fait, on est toujours récompensé quand on sort de sa zone de confort à bon escient. Et l'audace n'interdit pas derrière de, de, de travailler, euh, euh, voilà, de, de, de, de s'informer sur des sujets. Mais l'audace est toujours récompensé. Est, quand on passe le premier pas, on se rend compte qu'en fait, tout est possible derrière. Donc allez-y, foncez, l'audace, vous serez toujours récompensé en allant de d'avant. Soyez audacieux. Absolument. Magnifique. On a terminé le quiz. Maintenant, on va passer au challenge PNL. Alors, c'est encore des questions, mais là, tu as le choix. On laisse toujours le choix. Donc, le challenge, il est simple. Je te pose une question, alors qu'il y en a trois. C'est soit tu choisis une question sur les thématiques que je vais te donner, soit tu choisis de répondre aux trois. C'est toi qui choisis. J'ai une question. J'ai une question qu'on appelle la question conseil. D'accord J'ai une question qu'on appelle la question à soi-même. Et j'ai une question, la question Magazine People 51 minutes inside. Donc tu as le choix. Tu en choisis une ou tu peux choisir les trois oui, Allons-y. Les trois Les trois. Allez, Allez, les va. trois. C'est parti. OK. Première question, question-conseil. Quel est le, le conseil le plus chelou que tu aies donné à quelqu'un pour sortir d'une mauvaise passe <rire> sortir d'une mauvaise passe euh, Moi, en fait, je, je, le conseil chelou que j'avais donné, alors je, je raconterai pas le, le contexte parce que c'est très intime, c'est très personnel. Mais en fait, j'avais une personne qui était butée et qui venait chercher au plus moi un conseil qui était butée par rapport à une autre personne. Et en fait, je lui ai conseillé de faire pire que ce qu'elle avait que qu fait jusqu'à présent pour qu'elle aille jusqu'au bout de l'analyse et qu'elle se finisse par se rendre compte par elle-même que ce n'était pas la bonne solution. Mais essayer de la convaincre que ce n'était pas la bonne solution, elle ne m'aurait pas écouté. Donc, le conseil le plus choulu que j'ai donné, c'est tape-toi, vas-y, fonce, tape-toi contre le mur et quand tu auras fini, tu te rends compte que ce n'est pas la bonne solution. <rires> c'est ça, la sat euh, saturation, ouais, c'est ça. <rires> ouais qu'elle n'était pas allée au bout de son truc euh, de sa bêtise alors elle n'aurait pas compris que c'était la bonne chose à faire voilà <rire> ok <rire> question à toi-même quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne peux pas poser ici ah ouais ça c'était euh, je, je l'ai vu mais alors là euh, c'est une bonne question ça quelle est la question que tu me poses euh, alors, si peut-être que ça éclaire, euh, pourquoi est-ce que euh, tu ne m'as pas demandé pourquoi est-ce que je n'étais pas passée par une maison d'édition Pourquoi est-ce que tu n'es pas passée par une maison d'édition Latifa, la ben question ça, ça... qui ça... brûle les lèvres de tout le monde, vas-y. <rire> Parce que euh, c'est un choix que j'ai fait, j'ai rencontré deux maisons d'édition, dont une qui était prestigieuse, mais qui m'a demandé de un peu la nature de mon propos. Et étant la femme libre que tu connais, la femme de connexion, j'ai refusé et j'ai préféré continuer l'aventure toute seule comme une grande. Wow. Voilà. Fidèle à toi-même. Énorme. Énorme. Ouais. Ça dit quelque chose de ce qu'on raconte aussi quand même. Ah bah, tu m'étonnes. Là, là, les amis, je pense que vous voyez déjà le mindset de tueuse qu'elle a, ben bah, voilà, là, c'est elle. Alors là, franchement, pas de compromis, on y va et c'est comme ça. Et j'aime bien dire cette phrase être soi c'est non négociable et c'est mon ami Kim Ben Nour qui, qui nous a sorti cette très jolie phrase, être soi c'est non négociable et c'est un très très bon ami et euh, c'est un homme extraordinaire et je valide à 100% sa phrase exactement Kim, si tu nous écoutes, il doit passer dans une de mes interviews dans pas longtemps donc euh. ensuite ah oui. on <rire> termine sur la question people ouais. 50 minutes inside le magazine es-tu célibataire la question qui va, euh, qui va être posée par tout, tous les hommes célibataires qui vont te regarder et qui vont regarder cette vidéo. Oui, je suis célibataire. Stop, on s'arrête là. Si oui, quel est ton genre d'homme Oh là là. Oh là là. Super, mais il est compliqué. Alors, <rire> euh, combien de pages c'est ci pour dire quel genre d'homme, je voudrais. Bon, il, il, nous reste, il nous reste à peu près dix minutes. Donc... Euh... C'est trop court, 10 minutes. Mais non, non, c'est euh, un peu bateau de dire ça, mais c'est un esprit sain ou un corps sain. C'est quelqu'un qui… Euh, ah là, là c'est langue de bois. Là, c'est franchement politique. Ah, attends, politique attends, langue de bois, là. Il aurait, il aurait, on va dire, la répartie d'un Fabrice Leklini parce que nous l'avons abordé tout à l'heure. Et, euh, et le corps, euh, euh, voilà, on va dire, le, le physique, euh, la beauté, le charme d'un Georges Clooney. C'est euh, oh, voilà. les vieux standards quand même, hein Standard, mais en même temps, c'est une réalité. Non, mais pourtant l'esprit, est très important. Il y a un terme qu'on décrit euh, assez récemment, qu'on dit qu'il euh, euh, existe des sapiosexuels, donc euh, des ouais. personnes qui sont par l'esprit des gens. Je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Je pense pour autant que le physique est aussi important et qu'on doit aussi pouvoir euh, euh, se retrouver dans la personne que l'on aime. Donc, euh, je ne fais d'appel à personne, évidemment. Mais si euh, hey, tu as à des messages, après, après cette annonce, si tu as des messages, moi, je ne suis pas responsable. <rire> D'accord Qu'on soit clair. <rire> il n'y a pas de souci. Voilà, okay. c'est peu bateau, mais euh, voilà. Sinon, il nous faudrait davantage de, euh, de temps pour essayer de développer ce que je viens de dire. Bon. Bah, on va garder cette version-là, en tout cas, euh, qui devra satisfaire les, les célibataires qui sont derrière l'écran, les gars. Euh, à vous de jouer après. Je vous laisse le, le champ libre. On arrive finalement à la, donc à la fin de cette interview. Euh, déjà, merci d'avoir été là. Ton actualité, c'est le livre. Est-ce qu'il y a d'autres actualités dont tu aimerais nous parler ici alors, l'actualité, c'est le livre qui permet en fait, de créer d'autres actualités. Donc, ici, avec toi, mais il y a un, un certain nombre d'événements qui se mettent en place autour du livre, soit des conférences, soit des soirées, soit des interventions en milieu scolaire, euh, des regards croisés avec d'autres auteurs qui sont aussi en train de, de se mettre en place. Donc, euh, l'actualité, on la crée ensemble. Donc, si les personnes qui, qui ont lu mon livre, qui sont intéressées, euh, qu'on qu réfléchisse ensemble à un événement commun. Euh, je suis évidemment très accessible et très preneuse de ce type de rencontre. Donc, euh, l'actualité, on peut aussi la créer ensemble. Donc, c'est une invitation à prendre contact avec moi. Alors génial. Du coup, ça, euh, on fait comment pour rentrer en contact avec toi Alors c'est très simple. Donc, il y a mon site www.latifacher.fr. Donc là, il y a, euh, il y a une rubrique contact et c'est très facile de prendre, de prendre contact avec moi. Là, l'agenda est en train de, de bien s'emplir sur le, le dernier semestre de l'année, même trimestre 2020. Euh, donc, je suis très, très disposée à, à aller rencontrer les personnes sur place, euh, pour en discuter et mettre en place euh, des actions qui vous paraissent utiles. L'avantage, c'est que mon livre offre euh, un certain nombre de possibilités euh, d'intervention sur tel ou tel sujet. Donc, euh, je serais toujours ravie d'aller à la rencontre du public. Génial Est-ce que tu voudrais leur dire la dernière phrase ou la dernière chose que tu aimerais dire dans cette interview Pour moi, ce qui est fondamental, ça rejoint un petit peu la phrase de Kim ben C'est En fait, c'est « Soyez vous-même, faites-vous confiance. » C'est en étant complètement vous-même, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, c'est en étant fidèle à vous-même que vous pourrez aller de l'avant. Et c'est vraiment important. Quand je dis être fidèle à vous-même, c'est être fidèle à vos valeurs, être fidèle à votre éducation, aux objectifs que vous vous êtes fixés au départ et à partir de là, vous êtes imperturbable et vous pouvez toujours aller de l'avant. Imperturbable et aller de l'avant. La famille, avec ces belles paroles, on va terminer là-dessus. Latifa, un grand, grand merci d'avoir pris le temps de cette interview avec moi. On va te retrouver, je vous mettrai tous les liens en bas, vous regarderez pour aller vous connecter avec Latifa. Et comme je vous le dis à la fin de chacune de mes interviews, à votre liberté d'agir et quoi que vous fassiez dans la vie, tout commence par vous. Alors restez actifs, car la vie est courte. Latifa, merci. Merci à toi. Merci à vous. <rire>